Oh, J'ai eu tellement peur. Je n'ai pas compris d'où ça venait c'est le camion qui a pété. Allez, putain Vas-y, vas, -y, vas -y que je suis pas aimable je vais pas en plus devenir incorrect salut tout le monde j'espère que ça roule mercredi let's go tout le boulot il fait beau on est sur la moto je trouve plus de maux. voilà oh DTC pas hyper amical. Voilà, bon, c'est pas une vidéo où je vais vous saouler parce que j'ai pas grand chose à dire. C'est encombré, mais tout le monde est discipliné donc ça roule. Par le petit coup de gueule du début, euh, tout est rentré dans l'ordre quoi. Après, il y a plein d'anglais là 3, 4, c'est la quatrième voiture anglaise. Il y a un truc Ah, oh, c'est les vacances. C'est les vacances. Du coup, ils vont passer vite fait euh, 15 jours dans le sud-ouest besoin de passer par le périph, c'est bizarre ils sont en train de nous envahir mes petits potes la guerre de 100 ans recommence j'ai moins une là pour se décider quand même il ouais, pas fallu hésiter plus longtemps Hype bon bah voilà go back home la petite club dans la petite smart tranquille ah ouais question on m'a reproché de mal conduire et de faire trop gauche droite gauche droite et que ça foutait la gerbe est-ce que vous êtes d'accord en plus l'image est stabilisée donc ça fait moins gauche droite gauche droite que dans la vraie vie hein. mais est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que la personne qui m'a dit ça est une petite nature moi personnellement je suis dans mon casque ça fait pas gauche droite gauche droite et j'ai pas la gerbe donc c'est plutôt la deuxième option mais enfin je voudrais pas vous influencer votre moi éviter porte de champéré alors euh, moins vivant on ne fera pas éviter la porte de champéré voilà, mon amour pour cette euh, sortie de périph' est, est trop grand pour qu'on puisse euh, m'imposer quoi que ce soit ouais, il se trouve que ce soir on va pas l'emprunter mais enfin c'est pas parce qu'on me l'a interdit c'est parce que je l'ai décidé ce soit bien clair qu'est-ce qu'il y a comme gyrophare là depuis tout à l'heure incroyable gauche, droite, gauche, droite gauche, droite voilà, là vous pouvez gerber Pas de clignotant, rien ouais, les voir tournent frère C'était sûr mais Je l'actionne tellement jamais, enfin tellement jamais si quand je veux mettre le clignotant, mais du coup c'est pas intentionnel que je savais plus où oui. il <rire> quel côté il était, j'ai mis un coup de démarreur. c'est incroyable ça, les voix qui tournent sur dans cette région, les gens n'en ont rien à foutre. Si c'est bon, je sais où il est. Ah oh, oui, il y a deux jours, c'était la journée internationale pour le nanisme. C'est fou une si grande journée pour une si petite cause. Ça va être meilleur international pour le nanisme, ça suffit. Bon, quoi qu'il en soit, merci à tout le monde d'être resté jusque là. Je vous fais des bisous euh, de loin avec euh, la distance sociale. Et puis, euh, je vous dis à demain. Partagez, mettez un petit commentaire. Euh, voilà, bonne soirée à vous. Ouh putain, belle bête celle-là Ouh la vache